non, je réalise hop, mais veille sur moi des cieux Darlan malin, du RDM, un ref, un vrai soldat précieux, absent pour mes prochains vœux, putain de merde Shoot comme Damien Lila, Tu bye, pas à ton équipe Pas les mêmes coins, pas la même filiale mais gros parisien comme Kylian, redoutés comme killer céréal Ton rap sans la mort et je te le signale 5 chiffres comme ça l'air minimal Un nouveau dôme, mais on finit par trouver ton adresse Un ouais, toi une famille, un but négro Donc j'ai pas le temps de faire la sieste j'ai déjà donné des noms, jamais, me faire remarquer dans la tête. Na, les armes de l'Est, mouvement de Dex. J'ai déjà donné des noms, jamais, me faire remarquer dans la tête. Na, les armes de l'Est, mouvement de Dex. Évite-les, ces fils de ch, c'est mieux pour WAD Tous ceux qui jactent, ou qui rejactent, joueurs m'aider WAD sur la rue, Jacques, on fout la merde, qu'on pète au quad Des têtes mais je te l'ai déjà dit, au sein du squad